Les amis vous savez dans la vie de temps en temps il y a des personnes qui n'aiment rien, des personnes qui critiquent tout, c'est des gens aigris, qui ont de l'urticaire quand ils voient des personnes s'amuser ou alors passer un bon moment ensemble. Je viens de vous donner une description exhaustive de moi-même quand hier soir en stream on m'a dit « Oh Zach t'as vu la guerre des pixels !» oh ils la font, il a pas de soucis, hein. je, je respecte, hein. ça peut être amusant, il hein. a, a pas de problème. Si vous kiffez bien, my respect, je ne dirai pas que, euh, que c'est de la merde ou quoi. Je dis juste qu'ici, je m'en fous, mais un truc de malade, vraiment, je m'en bats les couilles. Ouais, je suis une personne aigrie, je suis un con. Mais pourtant, après ce stream-là, je vais au lit, d'accord, et je retrouve ma femme sur son téléphone en train de me dire « Mais t'as vu la guerre des pixels ?» Et là, je me dis... Attends, si ça atteint ce, ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ce matin, je me réveille, il y a Florent, le rédacteur en chef de Popcorn, qui me dit « Zac, on veut parler un petit peu de la guerre des pixels, là, dans Popcorn, ça te dirait porter le sujet ?» Là, je fais « Mais attends, mais... » Il y a quelque chose là, il y a vraiment un truc Donc je fais mes recherches, je ravale mon aigreur et en faisant mes recherches, je me dis « Mais putain, mais en réalité, ce serait trop cool d'en faire une vidéo !» Donc me voici à sucer le buzz d'un truc qui a fonctionné, mais en réalité, voilà Je ravale ma fierté, mais à coup le pas Et je vais vous parler aujourd'hui de la guerre des, des, des pixels, d'accord Comme on l'appelle, même si c'est pas réellement une guerre, c'est plutôt un projet collaboratif. Quelque chose qui se passe sur Reddit Place, comme plein d'autres choses qui viennent de Reddit hein. La montée du Dogecoin, euh, ça vient de Reddit, d'accord le no-nut november mon gars, ne pas te quicher pendant novembre, et eh bah ben, ça vient de Reddit. Donc aujourd'hui on a un petit sujet sur la guerre des pixels, de, sur Reddit Place, c'est parti donc, qu'est-ce que Reddit Place Reddit Place, c'est un petit canevas collaboratif qui a été mis en place la première fois en 2017 sur Reddit, d'accord C'était une petite initiative communautaire, d'accord Un petit espace de 1000 par 1000 où un utilisateur pouvait mettre un petit carré de couleur. Donc, tu te connectes, tu choisis ta couleur, tu mets un carré et qui avait pour but de faire en sorte que les différentes communautés puissent s'allier pour collaborer ensemble et faire en sorte que, bon, ok, on a 1000 x 1000, donc c'est assez long, c'est assez grand comme espace. Essayons d'en faire quelque chose de sympa. Ça, ça rappelle un petit peu The Million Pixel euh, Homepage, d'accord, c'était un projet en 2005 d'un mec qui s'est fait un million d'euros euh, comme ça, puis ensuite euh, le gars est parti dans euh, l'évion et puis à la fin il a euh, créé Calme, l'application qui permet de faire de la méditation. Voilà, au moins je vous donne un petit peu de culture en plein milieu parce que j'avais travaillé pour un sujet. Donc ça rappelle un petit peu ça, mais là il n'y a rien à gagner, il a rien à acheter, euh, Walou well, c'est juste des gens qui collaborent entre eux et qui font des choses entre eux. Donc à l'époque en 2017 Twitch était beaucoup moins implanté, il y avait déjà les réseaux sociaux, mais parmi les réseaux sociaux il y notamment un qui était très actif sur ce genre de c'était Reddit et donc du coup les subreddits ont commencé à s'allier entre eux pour réussir à faire des petits trucs stylés alors forcément t'as des subreddits de nationalité classique donc que tu vas retrouver par exemple et vous pouvez le voir plein de drapeaux, drapeaux turcs, drapeaux brésiliens, peut-être UK, US à l'époque je crois que ça n'avait pas trop percé en France mais il y avait également d'autres choses très stylées comme par exemple Mona Lisa, d'accord La Joconde, la Joconde, les gens ont réussi à s'allier pour réussir à faire la joconde, rendez-vous rendez compte, c'est vraiment super stylé et ça demande un gros travail de coordination pour réussir à faire ça. Mais déjà en 2017, les mecs avaient réussi à faire ça de manière correcte, donc chapeau. Toute cette initiative en 2017, ça avait donné quoi? Ça avait donné à peu près un million de personnes qui étaient venues euh, sur la, le, le, la page pour pouvoir euh, dessiner pour 16 millions à peu près de, de, de pixels, d'accord, qui ont été distribués au fur et à mesure. C'est énorme, ça a duré trois jours et ça a donné un time-life absolument épique qui permet de retracer à peu près ce que la chose est devenu. Ce n'est pas revenu les autres années, sauf que il y a une semaine, des personnes, des gérants de, sans doute de Reddit Place, d'accord, arrivent et disent, euh, bah écoutez, cette année, pour euh, du coup à nouveau le 1er avril, le jour, le poisson d'avril, nous allons re-ramener Reddit Place, ça va être remis et vous allez pouvoir vous la redonner. Sauf que qu'est-ce qui a explosé en termes de communauté sur Internet entre 2017 et 2022, mon ami C'est... Twitch. Twitch a explosé et notamment les communautés de streamers sont devenues légères. Donc il y a les communautés euh, nationales, entre guillemets, ceux qui euh, parlent la même langue ou viennent du même pays. Mais il y a aussi nécessairement les communautés de streamers qui s'amusent du coup à euh, prendre un petit peu part à la chose et à dessiner des choses que leur streamer leur dit de faire, euh, que ce soit euh, des logos euh, ou alors un drapeau ou alors une représentation x ou y. Alors avant de parler du côté guerre de la chose, je vais parler vite fait de communauté pour parler de... De trois communautés qui m'ont impressionné en faisant un petit peu de recherche. Alors déjà, une petite communauté, ça c'est pour le symbole, c'est joli, la communauté de Regful, qui est un streamer qui est décédé malheureusement, et qui ont réussi à lui rendre hommage juste à côté de la place des Français. On va en revenir, on va y revenir, pardon, donc ça permet de rendre hommage un petit peu à la mémoire de celui-ci, c'était un monument de Twitch, donc j'ai trouvé ça assez joli, ils ont réussi à faire un truc très stylé, donc dédicace à eux, franchement, se mobiliser pour ça, c'est propre. Une autre communauté, et là, pour vous en parler, je vais me rapprocher du micro, une communauté qui fait peur, ne serait-ce qu'au nom, The Void, le vide. The Void, qu'est-ce que c'est C'est un Reddit, donc un subreddit, qui a pour but, c'est le seul but qu'ils ont, de niquer des créations. Oui, non, mais leur seul but est de détruire des créations. Regardez à quoi ça ressemble quand The Void commence à se dire, tiens, et si on baisait ça Par exemple, en 2017, à la fin, toute fin, ils ont détruit la partie mexique du canevas à l'époque, donc à quelques minutes de la fin, ils sont mis par bah bas ils ont détruit le truc. Le The Void, vous avez compris. C'est pour ça que de temps en temps, si vous alliez sur des streams de Garde des Pixels, vous entendez, oh, attention, The Void et tout, si on prend trop de place, si on fait trop de trucs, ils vont se décider de nous détruire parce que, bah voilà, c'est le but de The Void. Et après, par dessus, bah, quand eux ont détruit ta création, bah, tu peux, enfin, d'autres personnes peuvent recréer quelque chose par dessus. C'est un petit peu le but également. Donc, j'ai parlé de The Void, la destruction de ce que j'ai trouvé. Vraiment, la communauté qui m'a le. Plus impressionné C'est la communauté Ozu Et pourquoi je vais vous le montrer Au travers d'un clip Regardez la communauté Ozu Là tu vois un truc euh, Vibrer entre guillemets Donc faire des allers-retours Et tu te dis mais what the fuck qu'est-ce que c'est Mais si t'as suivi cette vidéo tu l'as bien compris Des gens essayent de détruire le logo Ozu D'accord que la communauté Ozu a fait Mais celle-ci réactive Du tac au tac se défend Et permet au logo de Continuer à subsister Donc c'est à dire que des centaines de personnes Qui euh, sont sans doute que sur un discord ou un truc comme ça Réussissent à, réussissent à se défendre Et à préserver leur création D'une destruction en faisant du coup Bah dès que des gens commencent à pixeliser Un peu le truc n'importe comment bah ils refont Direct dans la foulée mais en l'espace de quelques Instants le logo Ozu J'ai trouvé ça absolument exceptionnel Ça fait vraiment un côté bataille Et c'est pour ça pour moi que ça s'appelle guerre Du coup parce que j'ai vu certaines personnes dire Ouais vous dites guerre mais c'est pas une guerre c'est une collaboration c'est vrai que c'est une collaboration Mais le côté bataille de je te détruis la mienne Tiens je me défends Ça rend un truc très stylé D'ailleurs dédicace parce que c'est pas la seule communauté Ozu que j'ai vu faire ça Il y a également une communauté hein, Qui est qui, qui, qui, là on part sur du national Les turcs Franchement faut pas marcher sur vos plates-bandes hein, Je l'ai vu également Votre drapeau vous y tenez Et celui-ci a subsisté Bien joué Et là Forcément, on arrive au francophone, le moment de la vidéo. Je pense que certains ont envie d'écouter, d'accord Comment ça a commencé Alors ça a commencé avec Kamel. Alors déjà, faut savoir, Kamel, côté et tout, c'est méga, je les connais. Eux, dès qu'il y a un petit truc comme ça, made in internet... Pff, ils s'en battent les couilles, ils hésitent pas, ils foncent. Hier soir, je crois, ils commencent à s'y mettre, d'accord Et à se dire, euh, à, à, à c'est le stream, tiens, on va aller sur le petit Airplace et on va faire un petit truc, euh, un logo qu'accord d'accord Donc ils commencent à faire, voilà, à dessiner, donc ils prennent un petit coin, d'accord Ils commencent à faire un petit logo Carmine, euh, très stylé. Et puis là, forcément, entre streamers français, entre streamers américains, entre streamers espagnols, les frictions commencent à se sentir et forcément, bah, entre les communautés, ça commence à s'entre-détruire un peu le truc. Donc, la communauté de Kamel a commencé à, à raid une grenouille d'un gros streamer américain, je crois. Ou en tout cas, bon, dans la foulée, parce que ça, c'est le clip que j'ai vu et de ce que j'ai compris, ce streamer américain a répondu en allant faire détruire le logo de Kamel que ces derniers avaient mis un peu du temps à faire. Tu vois, ça demande du travail. En plus, les streamers commencent à parler entre eux. Il y avait Kamel, il y avait Loclear, il y a Zerator qui est venu derrière, Amine et toi, les compagnies. Kamel, il était dans un Discord, t'avais l'impression, mais c'était à mourir de rire, c'était Yalta le truc, c'était une conférence des grands chefs de, de l'internet mondial, tu vois, c'était trop drôle. Et derrière, forcément, Carmine, je vous fais pas un dessin, Carmine versus Koi, e eBay, League of Legends, qu'est-ce qui se passe Et bah, il y a eBay qui est venu redessiner le logo de sa structure par-dessus celui de Camel. Sauf que derrière, et comme je vous l'ai dit, nous les français, on est des baisers. Alors déjà, faut savoir un truc avant de vous dire qu'on est des baisers, là, à l'ère actuelle, le Reddit Place fait deux fois la place qui était censé faire, ils l'ont doublé. Ça faisait du 1000 par 000. maintenant ça fait du 2000 par 2000 donc c'est à dire que l'espace euh, disponible a doublé par rapport à 2017 quand ils ont compris que cette année il y avait plus de monde ils se sont dit allez tiens on va le faire sauf que derrière nous les français on est des baisers je vais vous rappeler déjà un petit truc pour voir si euh, votre mémoire est, est, est vive d'accord en 2018 nous avons envoyé vitality au six invitational qui est un tournoi rainbow six euh, quand les français se sont tous euh, mobilisés sur ce vote pour les faire gagner face aux brésiliens les brésiliens qui sont une communauté de tarés mais on avait réussi avec euh, cyprien Squeezie Plein de mecs avaient fait des vidéos pour soutenir Vitality. Et ça avait fonctionné, c'était en 2018. Dans l'internet français, et dans l'internet mondial, pardon, les Français, on a une place qui est là-haut. Il n'y a pas beaucoup de communautés qui nous regardent dans les yeux en termes d'engagement, en termes de ferveur, en termes de folie. Et là, ils se sont relayés, les frères. Inox est venu, tout le monde est venu. Et dans le petit carré en bas à gauche, le, le, le rectangle même oserais-je dire, pardon, il y a eu de tout. Le drapeau français, une tour Eiffel. Là, il y a eu un raid. Ils ont commencé à mettre à Ratio, défense, tac Derrière la tour Eiffel, enlevé, arc de triomphe. Zinedine, Zidane, les amis. Rendez-vous compte. Zinedine, Zidane. Ensuite, ça a fait des alliances, des trucs, machin. Kamel, il a commencé à se foutre de la gueule de gens à se défendre. I have a whole country behind me. Les gars voir Kamel se défendre en anglais face à des anglophones, de la négociation de la chose. Non, franchement, ça m'a bien fait rire et j'ai trouvé que c'était une initiative quand même, au final, assez stylée et euh, qui représente bien ce qu'Internet est, euh, ce canevas, tu vois, dans quelques semaines, on s'en rappellera même plus spécialement, ou alors ça restera un événement qui aura marqué un petit peu l'Internet et euh, qui restera comme sympa en espérant qu'il revienne des autres années. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que dans la, la hype du moment, si tu fais pas trop le rabat-joie, si tu te laisses prendre par la chose, tu Regarde les streams, t'écoutes ce que les mecs disent, t'écoutes les discussions. <rire> C'est difficile de faire l'aigri et de dire. Putain, c'est vraiment de la merde pour peu que tu prends le temps d'écouter et de pas faire comme Zach Nani au début, du coup. <rire> Alors, à l'heure actuelle, le tour de force qui est énorme, c'est qu'il y a un petit côté The Event, comme ça, qui a réussi à être créé, stylé. Il y a plein d'autres trucs, donc comme vous le voyez, la communauté Ozu, la communauté turque, Rocket League, regardez là, le, le petit truc de Regful dont je vous parlais, il est encore là. Il y a plein de, de, de références internet, comme ici, il y a... Plein de choses, rien à dire, du One Piece, des trucs, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais quand tu dézoom un max, c'est quoi le truc que tu vois le plus <rire> <rire> c'est cet énorme espace dédié à la France et où ils sont en train de faire le Louvre et un monsieur mime qui s'est incrusté. Mais le Louvre, le Louvre, le Louvre. Tout ça pour dire, à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas encore fini. On est dans les dernières heures et le but maintenant pour la communauté francophone, ce sera d'essayer de maintenir tout ça, de le maintenir pour pouvoir à jamais, parce que le Reddit Play, c'est un truc qui reste et qui marque et qui marquera l'Internet pour pouvoir rappeler à jamais à l'Internet mondial, d'accord, que la France on a beau avoir des défauts, on a beau être grincheux, on a beau être aigris, et on a beau ne pas parler anglais, pour beaucoup, on vous regarde dans les yeux, on est en mesure de dire avec toute la fierté qui nous caractérise, bah qu'on vous baise les mecs. <rire> Non, je rigole, je rigole. Je vous jure, je voulais la placer pour faire un peu chute, mais c'était aussi pour faire le gamin. Non, plus sérieusement, on compte et on n'est pas n'importe quoi. On se défend. Et franchement, dédicace à tous les streamers qui ont fait vivre le truc, que ce soit la team nuit, la team jour, la team machin. J'espère que par cette vidéo, j'ai réussi à vous le retranscrire correctement pour ceux qui ont raté le truc et que vous avez réussi à comprendre. Des petits pixels de l'art, du collaboratif, du sympa. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous montrerai à quoi ça aura ressemblé au final. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous